Bien, bonjour bonjour à tous et à toutes bonjour Franck Bouisse bonjour bonjour bonsoir même nous sommes ravis de vous recevoir euh, pour la sortie de pur sang aux éditions phébus le premier tome d'une nouvelle trilogie intitulée la marche du rêveur quel titre votre premier succès vous l'aviez connu euh, en 2014 avec grossir le ciel qui était paru à la manufacture de, de livres qui était repris depuis au livre de poche euh, suivront chez le même éditeur plateau en 2016 glaise en 2017 puis n'est d'aucune femme qui est le euh, dernier roman en 2019 pour lequel vous étiez venu à la librairie nous le présenter et à partir de d'aucune femme ce roman va concurrir un très très large public euh, et vous êtes actuellement l'un des auteurs euh, euh, les plus importants dans le paysage littéraire actuel on peut dire je pense euh, ces quatre romans forment euh, donc euh, grossir le ciel plateau glaise Né d'aucune femme forme une tétralogie une sur des tétralogies puisque vous, vous nous disiez la dernière fois donc que vous étiez venu pour Né d'aucune femme que euh, chacun correspondait aussi à une saison de la nature euh, et ils ont été réunis justement sous une dans une compilation un livre de poche qui s'intitule des saisons et une rose euh, ce que les lecteurs savaient moins peut-être, c'est que vous avez écrit beaucoup de livres auparavant aussi, avant grossir le ciel. Vous êtes même l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages de, de, de romans, euh, et notamment en juin 2014, vous avez publié chez un petit éditeur euh, un ouvrage qui s'appelait déjà Pur Sang. Tiens donc. Hum. Euh, juste avant de, de faire paraître donc justement grossir le ciel qui va être euh, peut-être la révélation pour les lecteurs euh, pour quelles raisons frangouis la première question va être simple pour quelles raisons avez-vous voulu reprendre ce, ce livre et avoir voulu en faire le début de nouvelle aventure là inédite euh, ça nous ramène presque dix ans en arrière oui euh, ben, j'avais déjà écrit grossir le ciel à l'époque qui dormait dans un tiroir qui je pensais n'intéresserait personne de vieux bonhommes, un chien les cévennes la neige je pensais que et, et donc après grossir le ciel j'avais écrit euh, j'avais écrit ce, ce pur sang, ce, ce, ce bouquin qui avait été publié par un tout petit éditeur euh, Creusoy, à l'époque à 200 exemplaires euh, j'aimais beaucoup ce texte mais euh, beaucoup de gens ont demandé à, la, à, le, à le lire etc et j'ai jamais voulu le, le republier tel que voilà je voulais laisser passer du temps et, et, et j'avais dans l'idée en fait dans, de faire quelque chose de plus ample de retravailler de, de voilà et, et il se trouve que voilà j'ai rencontré Julia Pavlovitch on a beaucoup discuté on a fait un, un petit un petit livre là sur mes territoires d'écriture mon territoire d'écriture et puis euh, il m'a semblé que c'était la maison euh, qui serait la plus à même de porter ce, ce projet la maison phoebus donc la maison phoebus exactement plus largement libella et donc euh, voilà euh, après discussion ils ont lu tout le monde a, a aimé le livre et, et je me suis lancé dans l'aventure comme ça vraiment parce que ce, ce texte me tient vraiment me tient vraiment à cœur j'ai pensé aussi en le lisant et en, et en connaissant aussi un peu votre vos, de, vos précédents ouvrages ce que vous en disiez que euh, qu'en fait vos personnages vous hantent tout le temps euh, comme ils ont ils ont ils hantent aussi l'esprit le, des lecteurs euh, longtemps après avoir refermé le livre et je pensais aussi que elias vous n'en aviez pas fini non plus avec ce, ce personnage plus personnellement euh, quelle quelle place il a pris dans votre imaginaire ce personnage il bah, ya y a beaucoup de bah, le, le, le premier texte important vraiment où là, il s'est passé vraiment quelque chose, une espèce de, de, de charnière dans, dans mon travail, c'est vagabond. Et, et dans tous mes livres, il y a souvent des vagabonds, des, mmh. il y a, il y a des, des, des, des personnages qui errent. Et alors, là, Elias, dans toutes ses aventures, ce sera un errant justement, parce que il est en quête d'identité, même l'identité qu'il va, qu va découvrir, puisqu'on en parlera tout à l'heure, euh, il se trouve que va bah, l'amener à à de nouveaux, de nouveau de nouveaux départs, de nouvelles arrivées, etc. Il y a toujours ce, ce, ce truc de l'errance. Euh, dans l'homme peuplé, il y a ça aussi. Il y a, il y a un vagabond qui traverse comme ça le, le livre. Euh, dans dans euh, Glaise, par exemple, ça se termine par un vagabond qui, qui découvre le corps de, de Mathias dans la montagne, etc. Voilà, il, y a, il y a toujours cette idée là. Euh, ces personnages. Je, je je crois que c'est mon amour de la littérature américaine, c'est ces grands personnages de, de la littérature du début du XXe siècle. Et même, même encore aujourd'hui, je pense à un, un, un auteur qui, que je crois qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Robert Goulrich. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle Arrive un vagabond. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce, ce, ce bouquin-là. Et moi, j'adore ça. Le type, il est en voiture, il arrive dans un village. Sur le siège passager, il y a une mallette avec des couteaux. Voilà. Voilà, c'est formidable, ça. C'est le début d'un roman, quoi. On sait pas d'où il vient. Qu'est-ce qu'il vient faire là avec des couteaux dans une mallette en cuir? C'est déjà le mystère. Voilà, ça, c'est déjà vous parliez de hanté. Voilà, déjà le personnage, moi, il me hante. Et, et, et Elias, euh, si on entre un peu dans le du sujet, euh, tous mes livres à partir justement de ce moment à charnière. Ils proviennent mais je le découvre après d'une révolte quelque chose de qui me prend aux tripes et j'ai, parce qu'après j'analyse quand j'écris moi je sais pas du tout hein, ce que je fais je sais pas où ça va aller euh, le pourquoi c'est une question que je veux surtout pas me poser et vous écrivez sans plan et j'écris totalement sans plan sans rien et j'ai analysé que cette révolte elle venait du génocide des indiens voilà et notamment euh, de ce que j'ai beaucoup lu de cette longue marche des nez percés pour la liberté qui avait été euh, chassé euh, d'oregon par les par les colons et par l'armée américaine ils il voulait les parquer comme ça dans un dans une alors qu'ils étaient dans un endroit idyllique hein, au bord d'une rivière poissonneuse etc et ils ont parqué dans une espèce de désert et ils ont refusé ça ils sont partis ils voulaient rejoindre euh, la frontière canadienne et rejoindre sitting bull ils ont déjoué euh, l'armée américaine tout le temps et ils sont fait massacrer à, à 20 km de la, de la frontière donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu de, de, de documentaires euh, et, et, et ces photos extraordinaires de Edward Sherif Curtis. Il y, y a ce truc-là qui me hante aussi, de témoigner de quelque chose avant que ça disparaisse. Ce qu'on peut retrouver dans grossir le ciel, avec ces, comme dirait marie lafon Lafont, ces derniers Indiens. Il euh, y, y a, là, c'est voilà. Euh, euh, ce type-là, ce photographe extraordinaire, puis quelque chose qui part d'une image aussi. Passe, voilà, mais bah je je peux pas. Je, je, je, je suis un très mauvais photographe. Je, je, je suis un très mauvais peintre. Je suis un très mauvais musicien. Donc j'essaie de faire un peu de musique et de peindre des images avec, avec des mots. Voilà, j'essaie de faire ça. Et donc euh, quand une image me happe, c'est-à-dire c'est tous ces visages. Tous ces, tous, tous ces indiens d'Amérique que ce type-là a passé 25 années de sa vie à aller photographier partout aux États-Unis jusqu'en Alaska, euh, je sais pas pourquoi ça, ça me prend aux tripes. Je sais pas. Euh... Il y a quelque chose de l'ordre de la dignité qui me touche infiniment, comme dans les, les, les, les ruraux que je peins, que je, que, je, que je connais, que je connais parfaitement, comme dans ces, dans ces indiens-là, quelque chose ils sont en train de mourir mais ils sont dignes il y a une espèce de dignité face à la à la fin qui se profile qui est inexorable et là Elias en l'occurrence c'est un descendant de cette tribu de, de nez percées justement ses parents adoptifs ses parents adoptifs voilà exactement parce qu'on apprend au, au tout début du, du livre enfin, du moins il apprend lui-même jeune jeune jeune adolescent que ses parents qu'il croyait être des indiens euh, et lui même indien euh, en fait sont euh, ne sont pas ses vrais parents biologiques et, euh, et donc ce secret qui va euh, qu'ils qu il, qu avaient eu euh, va faire une sorte de déflagration dans son monde une sorte de rupture totale et donc il va être euh, partir en quête de son identité de ses vraies origines qui sont françaises et pas n'importe où en France non plus oui il y a quelque chose qui traverse tous mes livres aussi c'est le problème de l'identité de la, cette espèce de qui on est voilà on a besoin de on a besoin de racines on a besoin d'un de, de, de, socle pour pour exister et effectivement euh, lui qui croyait être en équilibre dans un endroit euh, Eden Creek ou euh, voilà une histoire incroyable un paradis un métissage de de, de, de, de, de de laisser pour compte qui, qui a créé comme ça cette, cette, cette société oui. bah il se trouve que ben bah, voilà sur son lit de mort au tout début du livre la vieille indienne lui dit que c'est sont pas ses vrais parents et que ses vrais parents étaient français qui sont partis alors qu'il était bébé pour régler des affaires en France qui sont jamais revenus et elle a juste une adresse qu'ils lui ont laissé la croix du loup avec euh, un programme aussi la Croix du Loup et un nom Charles et Estelle Montvert. Oui. De Montvert. Alors et voilà, il s'appelait Green Hill aux États-Unis et voilà. Charles et Estelle de, Mont, de Montvert, de Montvert. Donc des nobles hum. et il va découvrir une, une histoire euh, euh, relativement incroyable. Et donc là, il va partir. La première partie donc se passe à Eden Creek dans le Montana puisque ce sont des. Je sais pas si on a dit que c'était euh, que ça parce que ça partait du montana et donc Elias va partir en quête de cette identité de ses origines perdues de cette énigme qui est à la base de sa vie ouais. et donc il va partir dans ce Limousin où il, où il est un où il est un total inconnu quoi il est un étranger euh, là pour le coup il a il est il est une des des bois il a c'est une sorte de d'Indien de, avec des longs cheveux donc voilà il est vu comme euh, voilà et dans ce, cette petite commune d'écart dans Limousin il est il est vu vraiment comme une sorte de de euh, comment dire de euh, de vagabond de, de, oui vraiment <rire> là pour le coup de de vagabond quoi et donc la première euh, il va faire une rencontre aussi qui va être très importante pour lui je pense enfin, euh, qui, est, qui est qui est une rencontre qui n'est pas anodine non plus c'est celle de john gray comment se fait la rencontre dans le bistrot dans ce dans ce dans sa ce rate perdue commence comment ça va se dessiner là pour vous ça comme il apparaît john gray puisque vous dites que vous écrivez au fil de la plume ah ouais, c'est assez, assez étonnant c'est parce que le moi, j'imagine que le, le livre est déjà écrit quand je me mets à l'écrire, Il est déjà écrit dans ma tête. Et il faut qu'il rencontre une émotion, une émotion forte pour que la première phrase démarre comme ça, ça me mette le feu aux poudres. Et après, voilà, j'espère qu'il y aura assez de poudre pour aller au bout du bouquin. Et mais, euh, mais quand je me retourne après, je me, je me dis, ben oui, c'est à dire que donc toute la première partie de première partie du livre donc se passe dans le montana l'enfance de Elias avec papa et maman tout ça euh, en filigrane vous avez des passages comme ça de la fuite d'un petit groupe de nez percés qui parvient à s'échapper du massacre et qui rejoint cette vallée perdue donc, vous avez tout ça en filigrane et puis euh, euh, la deuxième partie se passe effectivement à la, à, la, à la croix du loup et moi euh, euh, il y a peut-être 20 ans de ça même plus de 20 ans j'avais découvert comme ça un, un petit château euh, dans le village qui s'appelle l'écart qui est vraiment à l'écart et une partie en ruine avec une tour en ruine un truc bizarre comme si elle avait été tranchée euh, avec un par, par l'épée d'un géant c'était assez étonnant. Et je, je, déjà, je, je devais me raconter une histoire, et là il y avait une petite maison sur le côté, petite maison en pierre. La première voix que j'ai entendue, c'est une voix anglaise, et je me suis mis à discuter. C'est un écossais, donc voilà d'où vient de John Gray en fait, qui, qui est pas euh... et, et ça, ça me rendait bien service parce que le pauvre Elias il parle pas, pas un mot de français, donc ça, ça, ça résolvait les problèmes de communication. Parce que lui john gray ça fait longtemps qu'il habite là et qu'il connaît pas mal d'histoires oui, il va accueillir il va accueillir elias puisqu'il parle anglais lui-même donc là ça va l'accueillir chez lui enfin dans un petit gîte qu'il a Petit ouais. gîte. et, euh, et c'est comme rose d'une certaine façon quoi puisque c'est aussi dans, dans les aucune femme rose aussi elle elle vous parlait d'une certaine façon vous, avez, vous entendiez la voix de rose à travers ce, ce, ce, ce monastère cette cette ancienne asile ah oui de ben, toute façon il y a cette dimension là comme ça qui est euh, qui est présente de vos personnages oui, oui, oui. j'ai pas d'imagination l'imagination c'est l'art de recomposer sa mémoire voilà c'est comment on articule le, le chaos quand ça arrive comme ça voilà, quand les personnages arrivent qu'ils ont des choses à vous dire et ils veulent tous parler en même temps donc comment on articule cette espèce de de, de, de, de grands chaos comme ça pour que ça devi essayer de, de cadrer un petit peu ce qui ce qui est dit donc euh, il faut accepter une chose c'est de s'absenter tout il faut accepter ça c'est à dire ne pas être ne pas devenir le personnage mais lui laisser la place ce qui demande une énergie considérable beaucoup plus d'énergie que de fabriquer un personnage ça c'est facile de fabriquer un personnage euh, si bien que se laisser posséder un personnage par exemple c'est ne jamais le décrire au départ c'est à dire que moi je décris pas mes personnages vous savez pas euh, ça, ça, je, je vous fais confiance. S'il si, y a quelques indices, effectivement, mais je dis pas il mesure 1m80, il est blond, il a les yeux bleus, euh, il porte une veste à carreaux, etc. Non, on le découvre petit à petit. Si on disait ça, dit, quand, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, ben, vous savez rien de lui, il va pas vous dire euh, tout de suite euh, qui il est. Euh, et en plus, il y a des chances qu'il mente. Non, j'aime beaucoup découvrir petit à petit, moi je le découvre aussi le personnage. Et, et, et parfois, même je termine un livre, je sais pas à quoi il ressemble, je ne vous je pourrais pas vous dire à quoi il ressemble. C'est pour ça que voir par exemple un de mes livres adaptés au cinéma, ça me gênerait pas parce que je découvrirais en fait le personnage. Et je trouve que les lecteurs vous laisser la place, justement, à l'imaginer. Je trouve que ça, c'est une preuve de confiance vous parliez tout à l'heure de la de cette écriture en filigrane où d'un côté on a l'histoire d'Elias et de l'autre on a l'histoire on remonte le temps donc envers vers 1877 cette, ouais. cette cette guerre contre les indiens menée par l'armée américaine ça c'est enfin, plus que cette guerre c'est cette génocide C'est génocide dire. voilà exactement <rire> oui on peut parler de génocide bien entendu et euh, comment cette écriture puisque c'était en vraiment en alternance en contrepoint avec euh, l'usage de l'italique euh, qu'est-ce que comment ça s'est décidé ça puisque vous disiez que vous vouliez redonner une voix aussi à ceux qui étaient euh, ce qui étaient euh, ce qui était réduit au silence et à la mort donc euh, comment c'est décidé dans votre écriture même de faire cette euh, ce, ce récit historique aussi euh, dans votre dans votre livre dans l'histoire d'Elias ça c'est vraiment un hommage c'était euh, cette ces passages sont très incantatoires, sont très euh, comme une espèce de, de, de chant indien comme mm. ça. Donc <rire> c'est très musical. Enfin j'espère. <rire> je l'ai je les ai beaucoup travaillés. C'est très court, hein. c'est deux pages grand maximum à chaque fois. Mais voilà, c'est un passage de cette fuite dans la neige, etc., jusqu'à arriver à Eden Creek. Mais voilà, c'était comme un comme un chant. Et, et je, ça, je pense que je le dois à Cam McCarthy mm. qui je voulais d'ailleurs ce, ce, ce, ce premier passage là au début du livre j'aurais pu le, le disséminer comme ça bah, plus tard Il y a la partie contemporaine et la partie euh, historique mais je voulais euh, c'est comme un pacte que je que je ferai avec le lecteur je dis ben bon on y va là vous posez tout vous posez les armes et euh, faites moi confiance si vous avez envie vous, vous euh, perdez vous avec moi dans cette, dans cette longue fuite euh, et j'espère que ça, en vaudra, ça vaudra le coup. Mais il n'y a rien de pire pour moi que vous savez cette magnifique colère de Marguerite Yourcenar euh, en écrit, en signature, elle, elle est comme ça un jour en signature, et, et un acteur qui lui dit "Ben, bah, bah, je m'attendais pas à ça." <coughs> elle est montée toute rouge. <rire> c est, c est beaucoup de, de prestance comme ça. Elle dit "Mais vous attendiez à quelque chose en commençant mon livre Mais, mais c'est c'est quelle tristesse quoi si, si vous attendez à quelque chose ça veut dire que euh, vous, vous avez envie de trouver des choses de, de quoi de, de vous avez envie d'apprendre des choses de vous vous avez envie de, de vous identifier euh, obligatoirement mais non mais, accepter de vous perdre dans un texte la récompense sera que plus grande c'est moi j'ai pas j'ai pas trouvé de plus belle activité humaine pour échapper au temps que de se perdre que de se perdre en lisant de se perdre en écrivant que de se perdre en écoutant de la musique l'art, je connais pas d'autre manière d'échapper au temps si vous en connaissez une autre faut me la dire je connais pas d'autres j'en connais pas d'autres mais pour ça il faut accepter de parce que prendre une lecture doudou c'est à dire ce truc de voilà de racheter le livre avec les mêmes ingrédients l hôtesse de l'air amoureuse du steward commandant de bord est pas d'accord Bon, ils partent sur une île de, hein, on se reconstruit est ce que je veux dire c'est et puis ah j'ai beaucoup aimé ce livre euh, qu'est ce que vous avez monsieur le libraire ben, si vous avez aimé relisez le quoi achetez le est ouais, ce que je veux dire c'est non c'est ce qui est ce qui doit être fabuleux pour un libraire c'est ce petit pas de côté que vous faites faire aux gens découvrir comme ça des, des, des, des, des territoires euh, euh, pas encore exploré, quoi ça je trouve ça voilà moi moi moi qui ai un parcours d'autodidacte total moi qui viens pas du tout du monde des lettres mais plus grand bonheur ça, ça, ça, ça, ça, ça a été c'est pas de côté que j'ai fait quoi de passer des grands feuilletonistes du 19e siècle à, à la poésie de baudelaire de mallarmé et puis de, de à bob moran au journal de mickey à shakespeare euh, à, à, à faulkner à steinbeck et alors où est le problème et comme ça je, je, me suis je me suis fabriqué ma famille c'est à dire les gens qui qui correspondaient à comment dire um, ce qui est important quand on est lecteur c'est que des gens parlent la même musique de l'âme que vous vous avez une sensibilité vous avez quelque chose de profond en vous voilà il faut trouver les mêmes des musiciens ces musiciens là qui vous correspondent et pour pour les trouver eh bien on passe par des, des, des musiciens secondaires mais qui sont nécessaires moi jules Verne a été un musicien secondaire je, je pourrais plus le lire aujourd'hui mais ça a été formidable il m'a amené comme ça à hugo hugo que je peux pourrais, je pourrais voilà, le grand écrivain du 19e pour moi c'est Victor hugo en france en france c'est pour ça qu'on a l'impression que tous vos personnages, de cette façon, sont issus d'une même famille, d'un même terreau, d'un même territoire, quoi. ils sont très dissemblables aussi, et que vous laissez une grande place à l'imaginaire de votre lecteur. On a l'impression aussi qu'ils sont tous. Euh, que Elias, en fait, c'est une autre facette, en effet, de ce vagabond, mais aussi notre facette de, de Rose, de Virgile, de Judith, de Joseph. C'est ça que vous, que vous. dont vous avez aussi l'impression ah mais, mais évidemment ils, ils se connaissent très très bien hein, tous hein. Tous les personnages mais de, de vous oui il n'y a pas il n'y a pas d'œuvre artistique qui ne soit issue d'obsession mmh. de l'enfance voilà. bon, les miennes elles sont pas très compliquées à, à déterminer quand on me lit on réécrit pas je réécris pas le même livre mais je décline les mêmes obsessions Voilà. et les, les si je sais pas si vous lisez euh, le clésio aujourd'hui aujourd ou ou euh, euh, je sais pas moi euh, je parlais du Ursena, on pourrait parler de Duras, on pourrait aller faire un tour chez, chez, chez McCarthy, on pourrait aller faire un tour chez Dostoïevski, chez Oran euh, chez, euh, Rosé-Saher, que je suis en train de lire en ce moment, ou Ernesto Sabato. Voilà. C'est pas le même livre à chaque fois, mais ce sont les mêmes obsessions. Voilà. Et, et, et, et la cohérence, elle est là. Et comme tout part des personnages, les livres, ils partent pas des lieux. Hein. Les livres, ils partent des personnages c'est eux qui vous amènent vers un lieu d'évidence moi je me souviens vous parliez de grossir le ciel on, on, on s'était rencontré à cette occasion là et moi quand j'ai commencé à, à tourner à hein, faire des rencontres partout partout en france et, et un petit peu en belgique en suisse il n'y a pas une rencontre oui pas quelqu'un qui venait me dire mais je connais gus il habite à côté de chez moi dans les vosges euh, euh, dans les pyrénées euh, alors que Gus, je dis voilà, il est Sèvnol. Ben, Mais je me dis c'est gagné. C'est-à-dire, il y a ce, ce côté universel. Pourquoi aujourd'hui on lit encore Shakespeare et, on, et, on, et moi, souvent, je suis incapable de vous dire si euh, ça se passe au Danemark, à Athènes, euh, en Suède, etc. Non, il me parle des passions humaines. Voilà. Hamlet, que j'ai lu, relu, relu et re-relu, il me parle des passions humaines. Voilà. Et des fantômes. Des fantômes du passé. C'est-à-dire ce qui euh, parliez de, de personnages qui se connaissent, qui qui, qui me hante effectivement quand je les, j'allais dire quand je les écris, mais quand je les, euh, quand ils me font vivre, quand ils m'animent en fait, euh, j'ai l'impression que c'est comme des, une stratification comme ça, et qui se connaissent tous effectivement. Et la seule manière que j'ai trouvé moi. De les faire taire un petit peu quand ils ont fini de, de, de me dire ce qu'ils ont à dire, c'est d'autres personnages arrivent. Voilà. Et je me rends compte que ben, ils se connaissent encore. Hein. <rire> euh, on parlait de vagabond tout à l'heure. Enfin, vous parliez de vagabond tout à l'heure, euh, qui était un récit, un, un court récit euh, qui répond à d'autres. Euh, à d'autres euh, à, à des figures comme ça euh, chez vous qui sont presque tutélaires quoi les euh, euh, clochards célestes chez Kerouac enfin voilà ces dimensions comme ça de de personnages comme ça errants euh, justement Elias aussi c'est un personnage errant Elias c'est Ulysse aussi on a enfin on a dans la, dans la sonorité on pense aussi à ça puisque il y, est, <rire> y a une sorte aussi de, de quête comme ça qui va l'emmener euh, vers un retour euh, dans, en France vers un lieu un, un lieu inconnu il va rencontrer euh, moult révélations et moult espèces bien entendu qu'on ne va pas qu'on ne va pas dévoiler qu'on ne peut pas dévoiler mais euh, c'est toute cette littérature là qui qui est pétrie dans vos dans vos livres et qu'on retrouve aussi notamment dans la poésie que vous avez édité aussi l'an dernier euh, non en 2021 pardon aussi chez phébus euh, poésie et récit en prose qui s'appelle Fenêtre sur Terre euh, qui est sorti depuis chez Au Livre de Poche et euh, je trouve très beau aussi comment ça a une résonance avec vos, votre univers. Alors bien sûr, on trouve certains personnages qu qui nous sont familiers, mais aussi on retrouve votre façon d'écrire, de voir le monde, de travailler. Ça aussi, c'était important de livrer ça à vos, à vos lecteurs, cette euh, presque géographie intime, comme vous dites, cette intimité là. Oui, oui, ça, ça, ça permet de caler tous les meubles. Tous mes livres <rire> je veux dire de de, de de de comprendre en fait d'où ça vient tout ça puisqu'il ya des personnages qui qui viennent faire un petit tour dans ce récit rose vient faire un petit tour je virgile de, vient faire un petit tour fenêtre sur terre ouais. fait et, et c'est vraiment euh, c'est vraiment la pierre angulaire de, de, de, de mon travail oui mm. c'est parce que je disais les lieux sont pas importants sur les personnages qui vous amènent au lieu mais n'empêche que moi je je suis ancré dans un lieu où mais, mais que je fantasme aussi euh, qui, qui... Et, et puis tous tous les tous ceux qui vivent là euh, ben, je pense que je suis pas un écrivain d'un territoire ou d'un terroir je suis un écrivain de la terre vraiment euh, dans le sens où je pense que tous les personnages qui vivent sur la terre nue fonctionnent à peu près tous de la même manière mais que vous alliez n'importe où en france mais même même même même dans le montana ou dans le wyoming bon, l'espace est pas le même mais il fonctionne de la même manière il ouais. y a ce côté euh, voilà, entre guillemets taiseux et un peu tarte à la crème hein, c'est pas trop ce que ça veut dire un taiseux c'est pas quelqu'un qui parle pas hein. c'est quelqu'un qui dit pas il dit pas les choses mais il parle parle très facilement et donc euh, tout ça ça fait enfler les secrets les mystères etc ouais. Et, et, et effectivement, moi, dans, il y a, le vagabond vient faire un tour dans, dans fenêtre oui, sur Terre. Deux fois. Et deux fois. Et ça, ça me fascine. Des gens qui arrivent de nulle part, on ne sait rien d'eux. Et souvent, ces personnages-là veulent fonder quelque chose. Mmh. Ils veulent fonder quelque chose. C'est la, la fondation. C'est très, c'est très, euh, c'est très masculin, ça, mmh. la fondation. Mmh. La fondation qui se casse la figure, évidemment assez rapidement puisque toute fondation est vouée à l'échec à long terme. Cette fondation qu'on retrouve aussi donc dans pur Sang puisque on retrouve la l'histoire de la fondation alors de Deden Creek par les par les indiens enfin par les ancêtres de papa et Mama Tulsa par les par ces par ces tribus de nez percés de rêveurs, qui donne aussi le titre de la de la de la trilogie de l'ensemble la marche du rêveur. Je voulais revenir aussi sur le, cette dimension aussi du secret, justement, de la, qui, de du mystère, qui est vraiment partout dans vos romans, quoi. Partout dans la littérature qui vous, qui vous, qui vous, euh, qui vous, qui vous parle aussi, enfin, que vous, que vous lisez. Euh, cette dimension-là du secret, de l'énigme, euh, du, du silence, en effet, elle est extrêmement importante et vous faites ressentir ces silences, ces, cette, cette, ce non-dit, quoi. Est-ce que cette dimension-là, comment, est-ce qu'à chaque fois dans Chacun de vos romans, vous la, vous la travaillez ou est-ce que vous la préméditez? Comment elle, elle surgit là? C'est l'énigme de, des origines d'Elias, mais c'est aussi les secrets de John, c'est aussi les secrets de Suzanne, cette fille de John qui va apparaître. Et on sent quelque chose d'étrange aussi. Voilà, il y a plusieurs strates de secrets. Oui, ben euh, ça vient de ben, je, mes, mes premières amours. Ce sont les feuilletonistes du 19e, alors là. Qu ce que vous avez envie vous avez juste envie de tourner les pages hein. quand vous êtes dans le conte de monte cristo plus grand polar jamais écrit <rire> euh, ou les trois Mousquetaires, euh, ou les misérables euh, ou euh, les mystères de paris euh, moi j'adorais ça et, et, et quand j'écris moi j'ai en, envie de mystère j'ai envie de j'ai envie de me surprendre pas savoir du tout où ça va et, et surtout pas savoir comment je vais m'en sortir et puis il y a aussi ce qui est Constitutif de ma personnalité, c'est à dire d'avoir euh, d'avoir grandi dans ce monde là de gens qui ne disent pas, c'est un, un c'est qui parle encore une fois, mais pour un enfant, c'est le monde du silence, ce qu'on comprend pas. Donc, dans tous ces silences que vous, dans ce que vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous mettez Moi qui étais lecteur de, de du conte Monte Cristo, vous fantasmez les choses, alors ce que vous ne connaissez pas, ben, votre imaginaire travaille comme ça c'était un c'était un temps béni où, où euh, on avait la possibilité on n'avait pas la possibilité de combler le vide avec des des, des trucs euh, un petit peu euh, com numérique euh, comment dire numérique voilà merci <rire> vous m'avez compris ou euh, voilà c'est tellement facile quoi de Mais non, moi je quand j'allais quand je descendais au monastère avec ma soeur et, et, et, et mes cousins pour jouer ben, et que j'avais je lisais le conte de monte cristo avec ma grand mère nous racontait qu'il y avait des souterrains qui qui partait qui en partaient, euh, par lequel les moines s'enfuyaient pendant la guerre de cent ans ben, voilà moi je, je et puis je rentrais j'ai commencé à écrire comme ça des petites histoires de, de, de... très mystérieuses c'est moi j'ai un, un goût modéré pour le pour le mystère et le secret ouais, ouais. parce que c'est de ce son des mâles des mâles au trésor mmh. et tous les personnages vous tous vous êtes plein de secrets alors il y a, il y a ce qu'on montre pour vivre en société, ce qu'on nos, nos, nos personnalités, comment dire le, le corps social. Et puis il y a le corps du roi, comme dirait Pierre Michon. Il y a le corps du roi. C'est lui qui écrit, c'est lui qui est, qui va creuser en profondeur, voilà. Et ça on peut pas le on peut pas le confier à n'importe qui. Des fois on le confie à personne, mais et, et, et on a, on a on, on, on vit plus ou moins facilement avec avec ses, non, avec nos propres secrets nos propres failles etc qui font de nous des humains euh, ben moi mais, mais tout ça je voilà, je, je, je, le, je le mets dans des histoires aussi qui ne sont pas moi c'est à dire je suis partout et nulle part et ce sont les personnages qui me permettent comme ça d'exprimer euh, euh, tous euh, tout ce que je ne peux pas être dans la vie de tous les jours voilà, dans la vie de tous les jours je peux pas être je peux pas être sarah je peux pas être rose je peux pas être virgile je peux pas être gus je peux pas être une une, une mésange je peux pas être une roue de charrette je peux pas être l'eau dans un livre je peux être tout ça je peux être de l'herbe dans le vent ça c'est extraordinaire justement on sent dans votre même dans votre parole une côté poétique c'est vrai hein, on, on le dit c'est c'est pour dire combien vous travaillez aussi cette, cette langue alors que non pas paradoxalement mais vous dites que vous êtes un, un, vous venez d'un pays de paysans vous êtes un fils de, de la terre vous êtes euh, au disait lui-même qu'il était un fermier avant tout euh, donc voilà il ya cette dimension extrêmement euh, euh, terrienne dans un nouveau de vos, de vos justement de vos de vos euh, poèmes en prose de votre vous écrivez il suffit de, au commencement il suit d'un mot posé sur le billot euh, posé sur un billot pardon et de le fendre en deux pour en faire jaillir un bruit un démon un ange ou encore un silence il suffit d'une phrase pour dire la saison les corps dans les flammes la rivière souterraine ça le mot posé sur le billot c'est ça en fait l'extrême matérialité de votre langue mais en même temps l'échapper vers quelque chose de, de, de fulgurance poétique comme dit comme dit le préfacier de, de, de saison et une rose c'est cette, ce côté à la fois prosaïque concret manuel et à la fois l'envoler vers quelque chose d'un imaginaire quand vous travaillez cette cette pas cette dichotomie mais cette cette tension entre les deux ce côté extrêmement terrien, mais en même temps extrêmement euh, euh, presque onirique Comment ça vous vient, ça, cette, cette, ce travail-là de la langue Déjà, il ne faut pas avoir trop de respect avec les mots. C'est ça, dire fendre un, un, un mot en deux. Il faut, faut des fois les violenter. Parce que des fois, il ne suffit pas, les mots. Le côté très académique, vous savez, le truc là, bien chiadé, très <rire> construit, sujet-verbe-complément. Non, non, ce sont les accidents, souvent, qui, trucs pas prévus qui sont, qui sont formidables. Ils marchaient sur la route, couleur pierre de fusil, chacun tout l'univers de l'autre. C'est mieux que de dire euh, il se promenait euh, sur le sur la sur euh, sur euh, je sais pas moi la route de campagne euh, enfin un père et son fils marchent sur une route de, de campagne quoi. je pourrais faire la même phrase non il marchait sur la route couleur pierre de fusil chacun tout l'univers de l'autre ça y est on a, on a tout tout ça c'est voilà et je, je considère qu'il peut pas y avoir de littérature sans poésie c'est à dire je parlais de musique de l'âme si vous ne ressentez pas la musique de l'âme de l'auteur bah, quel intérêt il va vous raconter une petite histoire gentillette ou, ou pas ou, ou dur ou un, un truc euh, un thriller un... mais s'il n'y si a pas quelque chose qui vous pénètre une musique comme ça à intérieur moi pour moi ça n'a aucun intérêt mais je parle en tant que lecteur hein. je pose le livre tout de suite parce que il va me do... parce que l'auteur va me donner accès à une dimension intérieure et il va pas rester en surface comme ça mm. donc c'est ça qui, qui m'importe donc là alors pour en revenir à cette poésie euh, on parle du monde paysan mais, mais, mais peu importe euh, je considère que ce sont de grands poètes mais ils le savent pas mm. parce que être poète c'est pas forcément déclamer des vers hein. mm. mais c'est savoir euh, regardez faucher mon grand père c'était de la poésie et quand on décrit un geste comme ça quand je décris un geste aujourd'hui que je le découpe comme ça j'essaie d'en faire de la poésie je, je repense à cette scène euh, par exemple de, de de martha qui fait le café à la fin de buveur de vent fait le café pour son, pour son père et pour la première fois il comprend toute la poésie du geste et il comprend aussi qu'elle fait du café pour lui elle le fait pas pour elle donc et mais tout fait fait fait fait poésie les, les mains il y a, ya un texte sur les mains par exemple mm. euh, je, je suis infiniment touché par les enfin, voilà je, je regarde beaucoup les mains les, les visages mais les mains des, et notamment les mains des paysans bon, les mains de ma mère au début de sa vie enfin euh, quand j'étais petit elle avait des mains euh, entre guillemets normales aujourd'hui elle a des mains comme ça elle, elle tient ses mains comme ça comme si elle comme comme dans la comme dans la phrase qu'est ce qu'on veut faire dans une phrase comme ça qui se déploie on veut essayer de d'englober le monde voilà, on, on voudrait englober le monde Et je crois qu'elle tient elle veut elle, elle veut elle a saisi une part une part de monde voilà et c'est toute sa dignité aujourd'hui mais il y a ce truc là ouais de vouloir euh, c'est pareil, ça aujourd'hui, on vous dit il faut des phrases courtes, comme si les, les, les, les lecteurs étaient des imbéciles, n'étaient pas capables de suivre euh, sur quatre, cinq lignes une même phrase. Et je trouve que c'est, il y, y a quelque chose comme ça dans ces longues phrases. Euh, je me suis mis à lire, euh, il m'a résisté pendant très longtemps. Je me suis mis à lire euh, Proust. Waouh Alors là, c'est pas cinq lignes, c'est des pages. Je sais pas, il y a ce truc là de de la vague comme ça, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, oh, ça, ça, ça. et parfois c'est la, la vague est toute petite. Il y, y a quelque chose de, de, de puissant, je trouve, là, là, là dedans. On veut on veut voilà essayer de saisir le monde dans, dans les mots. Et, et pour revenir à, à l'accident dont je parlais, pour moi les grands écrivains ce sont ceux qui exploitent les accidents c'est pas ceux qui essaient de maîtriser la langue maîtriser la langue qu'est ce qu'on disait le, respecter trop le mot non des fois les voilà encore une fois les mots ne suffisent pas il faut qu'il faut leur, leur faire rendre euh, gorge il faut il faut les il, il faut qu'ils fassent de la musique avec autre chose que le sens il faut que la musique dépa, déborde le sens pour que vous moi puissions poser nos émotions dessus et nous raconter l'histoire à ce moment là mm. voilà mais c'est valable pour, euh, pour la littérature c'est valable pour euh, euh, la nuit je m'en de bain j'ai fait la cour à des murennes euh, je prends des trains mm. à travers la plaine je, euh, je, je sais plus mais vous mais en parlez vous en parlez dans... quand je sais, en en me fait, raconte une histoire différente mm. à chaque fois mm. et j'ai écrit un, un long texte voilà en hommage à, à ce type assez extraordinaire oui. mm. Madame Rêve aussi. Mm. Comment Madame Rêve. Madame Rêve. Vous en, vous en, ouais. vous en parlez aussi oui, très bien. Oui, c'est la mort qui lui rend visite elle ne veut mm. pas de lui ce soir-là. Mm. Oui, c'est vrai que la poésie, elle est, elle est partout, elle est, elle est surtout euh, pas forcément dans les livres euh, non plus. Et euh, une dimension aussi importante dans vos, dans vos romans à chaque fois le secret, mais aussi la transmission. Euh, alors il y a le côté, euh, il y a le côté qu'est-ce que nous transmet le, la lignée, le sang, le, le justement d'où on vient. Mais en même temps, il y a aussi cette dimension aussi entre le, comme une sorte de le père et le fils là. Euh, Elias, même s'il est jeune adulte, il se souvient où il y a une dimension de rêve de où son père, son père adoptif, donc le visite et où il se souvient de, de scènes passées avec lui. C'est très très c'est très très beau puisqu'il lui enseigne euh, les choses qui vont le guider aussi. Donc cette dimension aussi de de, de guide euh, comme comme John va être aussi son guide dans la, dans la vie dans la vie euh, réelle euh, cette dimension-là de la transmission comme Léonard l'était envers Joseph aussi euh, d'anglaise c'est euh, aussi il y a ce côté euh, euh, presque père si on peut dire c'est aussi une dimension qui est très est importante pour vous qu'on retrouve à chaque fois presque à chaque fois dans cette euh, dans votre univers bah, ça ça me touche infiniment et puis c'est c'est une transmission qui se fait par le questionnement et pas mmh. par les réponses parce que là les traditions indiennes elles sont extrêmement ouais, ouais. quand, quand ils se, il se retrouvent tous les deux face au loup au, au début du mm. surtout face à un loup et, et en fait c'est qu'une succession de questions de questionnements mm. euh, bah, je peux pas vous raconter mais oui, parce ya c'est tout petit là mais à est tout petit quand il quand il le réveille en pleine nuit et qu'il qu'il qu'il l'amène nu dans la forêt pour une raison particulière euh, voilà, c'est un beau moment, quoi. Mm. Il y a ce truc de la, de la, ça on peut pas hein, trop en dire. Mais oui, la non. transmission, ça traverse tous mes, tous livres. Mm. Et souvent, euh, ça se fait par le, pas directement par le père et le fils. Souvent, ça se fait par le grand père mm. et le petit fils, ou par le père adoptif et, euh, et Elias dans ce cas-là. Il y a ce truc-là de, mm. de, de la permission. Qui se fait, qui saute souvent une génération. Se permettre comme ça de de transmettre des émotions, mmh. alors que la filiation directe c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué de, de, enfin en tout cas moi d'où je viens, c'est pas, il y a une éducation qui est stricte, mais après tout tout ce qui est de l'ordre du sentiment, ça, ça saute une génération. Mais j'imagine que dans la région dès qu'on, ça se passe aussi pareil. Je voulais lire un petit passage, si ça, si vous le permettez, voilà. ou si vous voulez le lire vous-même euh, sur justement un passage entre Elias et euh, et Papa Toulsa. Vous voulez le lire ou ouais. allez, allez <rire> alors c'est donc un dialogue entre entre entre eux deux. Euh, et donc Elias là est, est jeune, on imagine. Donc Elias dit à, à Papa Toulsa, tout paraît si simple avec toi. Et Papa Toulsa répond donc, c'est parce que la vie est simple. Ce sont les hommes qui sont compliqués. Ils se tortillent en attendant la mort et ils oublient bien souvent de vivre. La lumière du soleil faisait cligner les yeux d'Elias il abaissa le regard pour s'en protéger. « Pourquoi on doit mourir, papa ?»« C'est pas la bonne question. Pourquoi on vit En voilà une plus intéressante. »« Et tu as la réponse J'en ai une. » Papa Tulsa se baissa, ramassa un peu de terre et la laissa filer dans ses mains avant de poursuivre. « Je pense que si un ou plusieurs dieux nous ont posés sur cette terre, c'est pour qu'on la bonifie. » qu'on allume des feux dessus, rien de plus. Les hommes sont rien, la terre est tout. C'est la terre qui demeure. Chacun à notre manière, on doit la rendre plus fertile. Donc ça, on peut dire que presque ce que dit euh, ce, à travers la voix de Papa ça, c'est vous aussi qui le, qui le disiez à nous, euh, lecteurs, cette, cette, cette transmission-là aussi que vous voulez faire passer. Ouais, après, c'est très métaphorique, parce que fertiliser mmh. la terre, c'est c'est lire des livres c'est en écrire c'est peindre c'est aller euh, enfin se nourrir d'art c'est fertiliser la terre mm. oui vraiment Et que la terre est tout justement là la... oui ben c'est paradoxalement c'est la terre c'est ce qui nous permet ce qui est intéressant c'est quand on s'en soulève quoi voilà. mm. quand quand euh, quand une activité humaine nous permet de nous, de nous décoller de cette croûte là c'est pour ça qu'il est. Il frotte la terre comme ça qui devient poussière il y a quelque chose comme ça de, de, de fondamental on est on a trop de, de, de, de moments dans nos vies dans nos journées où on est plaqué au sol par des conventions par des relations etc que voilà ce qui nous sauve aussi c'est de nous extraire de ça de nous soulever d'ajouter quelque chose à notre part humaine et une par une part qui est fondamentale qui est qui est de l'ordre de, de l'esprit de la création puisque votre création. roman mais, tourne toujours autour de la création. Oui, et mais, mais la création euh, euh, formelle, quand on écrit, etc. Mais les lecteurs sont aussi créatifs, doivent être créatifs aussi. Ils ont un rôle fondamental dans l'évolution de la littérature. Vraiment, il y a, il y a, il y a quelque chose, moi, qui, qui me touche infiniment, c'est quand un lecteur me dit, mais, mais euh, Là, pourquoi vous, vous avez écrit ça euh, à ce moment-là? Pourquoi vous le faites mourir? Je dis, mais comment? Non, non, j'ai pas écrit ça. C'est vous qui, qui l'avez écrit dans une euh, zone d'ombre. Je pense à cette scène de Joseph foudroyé mmh. qui. Où on me dit, mais pourquoi pourquoi vous le, il meurt? À ce je, dis, mais, je reprends la page, je dis, mais il se, et il se releva et il la vit. Il meurt? S'il <rire> se relève? Et... Non, mais il y a cette espèce de. Ce truc du destin, de la malédiction, puisque le grand-père a été foudroyé au début, qui parle aussi de l'histoire de chaque lecteur, qui fait que ça peut pas être autrement quand la foudre retombe dans la cour euh, des décennies plus tard. Ça, je trouve ça extraordinaire, parce que nos, nos cerveaux sont pas, en, sont pas en, en mode linéaire. Il y a ce très beau texte de. de de Le parce si vous connaissez ce, ce, ce romancier portugais, un des plus grands romanciers vivants aujourd'hui. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle euh, Dernière porte avant la nuit. Et vous avez cinq personnages qui ont, qui ont kidnappé un homme d'affaires, qui l'ont tué, on le sait tout de suite. Hein. Et chacun raconte ce qui s'est passé, ouais, chaque chapitre comme ça. Et puis vous avez un, un fragment de dialogue, et après vous entrez dans la tête du personnage c'est à dire que je sais pas par exemple dans le fragment de dialogue quelqu'un dit il euh, ya la couleur bleue et, et, le, et le celui qui, qui écoute son cerveau chante couleur bleue. il, il retombe à, à une paire de baskets bleues qu'il avait dans l'enfance c'est ce qu'on fait en permanence là. vous m'écoutez et vous pensez aussi à dix mille choses en même temps à ce que vous allez faire à dîner ce soir ou le, <rire> le verre de vin que vous allez boire etc c'est pas vrai <rire> mais bien sûr que si <rire> si bon, nos, nos, nos cerveaux chantent en terme alors je parlais d'articuler le chaos quand on écrit un livre mais on est en perpét on est perpétuellement en train d'essayer d'articuler ce, ce chaos de se concentrer comme ça et puis pof à des moments ça saute puis on revient etc voilà. c'est une drôle de machine hein. et dans et dans votre dans vos livres aussi on retrouve aussi dans et dans euh, pur sang aussi on retrouve cette dimension presque Sacré alors la terre sacrée la terre promise ce Canaan cette terre des Indiens euh, euh, cette dimension à la fois mythologique mais en même temps extrêmement euh, presque euh, est-ce qu'on peut dire religieuse est-ce qu'on peut dire euh, une dimension alors Elias aussi c'est peut-être aussi Eli le prophète même s'il a rien de, de, de prophétique malgré son apparence c'est un petit un petit clin d'œil je pense à cette à cette origine là du, du, du nom mais justement cette cette dimension religieuse des croyances Puisque ça en fait partie avec les, avec les traditions indiennes, est-ce que ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement important à chaque fois pour vous, ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui tient à la terre et, aux, et aux, gens a, aux gens que vous mettez en scène, forcément Ou c'est quelque chose que vous évacuez, que vous ne voulez pas forcément euh, voir ben, le, le mot religieux, pas trop, mais sacré, oui, sacré, mmh. infiniment. Ouais. Mmh. Ma grand-mère m'a grand transmis le goût du sacré, ouais. une de mes grand-mères, oui. Euh, c'est à dire, c'est ça rejoint ce que je dis avec l'art, ce besoin de transcendance qu'on a, oui. c'est à dire, mais de deux, de, de, pas de répondre à une question, mais de l'oublier, la question de savoir pourquoi on est là. Est, quelque chose nous dépasse. Moi, je suis pas, je suis pas croyant, mais quand j'entre dans une église, ou dans une cathédrale, il y a quelque chose qui me dépasse. Je sais pas, ça me prend, ça me prend euh, quand je vais, quand je, quand j'entre dans une forêt. Il y a quelque chose qui me il y a quelque chose de l'ordre du sacré mais ça c'est ma grand mère qui m'a qui m'a transmis ça c'est à dire que il, il fallait être capable de voir elle m'a montré qu'il fallait être elle était capable de, de, de voir des, des choses on rejoint la poésie là euh, quelque chose comme ça qu'il a dépassé pour lui permettre d'endurer sa vie parce qu'elle a une vie très très compliquée, très très compliquée. et bien elle souriait tout le temps et elle allait s'émerveiller comme ça euh, euh, devant euh, euh, des fruits en formation euh, euh, sur un arbre fruitier euh, sur euh, voilà, une, une, une vache qui, qui, qui mettait bas euh, sans encombre elle s'émerveillait de tout et, et mais ça n'a rien à voir avec le religieux moi qui ai eu alors il fallait faire euh, la totale et hein, quand j'étais gamin euh, enfant de coeur enfin le, le catéchisme etc et oui mais N'empêche que le catéchisme, moi j'ai découvert l'Ancien Testament, le plus grand roman noir jamais écrit. C'est un de mes livres de chevet, poésie, euh, des, des histoires de famille, n'en parlons pas, des secrets, n'en parlons pas, des crimes, n'en parlons pas. Formidable, c'était euh, l'un des seuls livres que vous aviez auquel vous aviez accès euh, directement. Parce ben, que vous dites là-bas, autodidacte ouais. en lecteur autodidacte. Alors, c'est j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit, euh, euh, vous avez parlé de, de l'Odyssée. Parce que pour moi tous les livres qui qui ont été importants sont des réécritures de l'odyssée parfois de l'iliade plus rarement mais l'odyssée même alice au pays des merveilles est une réécriture de l'odyssée euh, voilà cette espèce de, de passage d'île en île de quête comme ça et euh, et je sais plus pourquoi je disais ça on parlait de de, de, de, de, de, de, de sacré, Par rapport de, sacré, de, euh, de, oui Pardon, et, et ouais je dois avoir. et, et ça m'a amené ça j'avais une dame formidable qui, qui, qui m'a enseigné ça sans prosélytisme rien du tout quoi elle nous est découvrir les des personnages historiques des ils font partie de, de, de mon histoire à moi aujourd'hui et, et il, il... c'est pour ça que c'est très juste que vous dites aussi dans les, les choix des prénoms par exemple moi je pourrais pas je pourrais un personnage ne pourrait pas m'habiter s'il avait un prénom qui me plaque au sol Léon par exemple j'aime beaucoup les Léons hein. J'avais j'en un, un nom qui s'appelait Léon qui était formidable mais je sais pas ça me ça me ça m'embarque pas Léonard si Léonard oui <rire> Léonard et c'est souvent des prénoms qui n'ont pas de, de traduction est ce que je veux dire c'est à dire que Gus vous allez euh, vous allez aux états unis ou en France ça reste Gus Elie euh, ça reste Elie Virgile, ça reste Virgile. Judith, ça reste Judith. Mathilde aussi, etc. Voilà, j'ai besoin que ça m'emmène aussi, euh, ça, ça, que ça abolisse toutes les frontières. Euh, un, un, un roman, une histoire, c'est un espace de liberté totale Moi, je veux pas me je veux jamais m'interdire quoi que ce soit quand j'écris un livre. Sinon, il y a des livres que j'aurais pas écrits. Et je veux jamais penser à vous lecteurs, jamais, jamais, jamais. Si je me mets à penser à vous, je vais vous trahir. Je vais à vous, vous voudrais-vous plaire, je voudrais vous séduire, je voudrais vous surprendre à des moments voilà, je vais cest je vais fabriquer un truc calibré. Je vais faire un speed dating quoi finalement. <rire> Quel intérêt Rencontrons-nous fortuitement, c'est un truc sur un truc pas prévu. Voilà, n'est d'aucune femme par exemple. Franchement, moi je j'avais dit à mon éditeur mais tu, sûrement que tu le publieras pas ça, c'est pas du tout dans l'air du temps, c'est dans l'histoire, c'est très violent par moment. Et puis voilà et à la fin donc de de pur sang on voit sur la, la dernière page tome 2 apparaître l'après-monde <rire> alors forcément euh, avec un titre pareil ouais. là aussi pareil on est déjà embarqué on a un imaginaire qui part mais bon après c'est vous qui êtes qui détenez aussi euh, au départ les clés ouais. <rire> est-ce que vous euh, vous pouvez nous en dire un, un petit peu de cette euh, parution à venir de ce tome 2 donc de la de la, de la trilogie la marche du rêveur dans le tome 1 et et là, dans mar... faire la marche du rêveur que la trilogie, parce que... oui, la marche du rêveur, ouais, même si euh, vous avez raison, mais euh, mais oui, oui, euh, bah, c'est il a assez quelques fantômes dans le Montana, ce, mm. ce, ce brave Elias, puisqu'il y Elias. On peut dire juste que il va en effet découvrir le secret de ses origines, enfin, ouais. du moins, une partie du secret, ah oui, de ça pourrait se terminer là, hein. c'est à dire que oui. là, il, il, a, il a découvert le secret de ses origines, sa famille, etc., une histoire qui en remurait plus d'un puisque par rapport au, au pur sang que vous aviez écrit en 2014 euh, vous l'avez forcément retravaillé remanié Tout, ouais, entièrement ouais. l'histoire est là hein, c'est la même histoire euh, que lui raconte John Gray hein. mm. euh, mais euh, mais oui j'ai retravaillé la musique de bout en bout le, les dialogues euh, il fait 100 pages de plus hein, que, que, que l'origine et après monde là je le termine je le termine, là, ouais, je, je termine avec de, de, ouais, une drôle d'histoire donc la suite la suite des des, des aventures d'Elias ouais. qui sont il ya une autre histoire en, qui traverse le livre aussi là il y avait la, la marche des rêveurs la fuite des, des, des nez percés qui allait dans le Montana. là il y aura un, un autre petit pas en italique mais un, un autre euh, des petits fragments off comme ça qui auront pour euh, intitulé 1885 et ce sera un autre personnage qui parle ça j'aime bien cette petite voix off là qui ramène comme ça en arrière mm. j'ai un, un goût euh, un goût euh, pas immodéré mais euh, quelque chose qui me qui me touche infiniment c'est la, la parole des anciens oui elle est ouais. toujours euh, ouais. très important dans chacun chaque... de vos livres aussi ouais. j'ai un, un vieil oncle là qui a 90 ans j'adore quelle mémoire incroyable des fois il me raconte un peu la même histoire mais <rire> Il <rire> y a toujours des petites variantes, mais quand il me raconte des, voilà son enfance, j un gamin de 15 ans ne le croirait pas quoi. C'est ce qu'il a vécu quoi. Et, et puis il euh, y a des moments forts quand il vous raconte qu'il était dans la barge à foin avec un copain euh, quand la, la, la division d'asreich montait de tulle pour aller ensuite euh, massacrer. Euh, euh, oui oui, mais c'était pas prévu à rodor sur, mm. sur Glane, c'était mm. prévu chez moi c'était prévu dans un petit village euh, dans lequel justement il, il les a vus partir euh, et il se trouve qu'ils avaient aussi euh, ce, ce soir-là euh, mis les femmes et les enfants dans l'église et les hommes sur la place et, et la, la, le, le maire du village c'était une, une une mère qui parlait allemand elle avait été euh, nommée par vichy et elle a commencé à discuter avec le commandant de, de, de, la, de la division et ils sont partis et le Lendemain, ils étaient au radour, mmh. voilà. et donc quand il vous raconte ça, je peux vous dire que waouh! Mmh. Et de façon miroir, est-ce que comment est-ce que ce, ce, ce milieu, cet oncle ou euh, lit vos histoires, vous, puisque vous êtes maintenant un raconteur d'histoire, un semeur de mots aussi d'une autre façon, est-ce qu'il s'y intéresse? Ben, il avait jamais lu un livre de sa vie, et, et le seul livre qu'il a lu, c'est Grossir le ciel, et il l'a lu trois fois. Et quand il fait c'est il fait encore les marchés il va en haute-corrèze dans le cantal avec son camion à 90 balais et, et il a toujours dans la poche et, et il sort les. je suis dedans je suis dedans il a un peu raison évidemment et c'est tous ces gens là qui sont dedans parce que je, je sais pas ce sont pas des personnes ce sont des personnages c'est un personnage quoi, est, il est incroyable euh, pas beaucoup de filtres mais Incroyable. Et je, moi je l'ai accompagné plusieurs fois euh, quand c'est un peu loin comme ça et que j'ai du temps c'est moi qui conduis et, et je suis un peu l'attraction après parce que il euh, a l'ancien veto qui vient avec ses bouquins vous faire signer de sur les, les caisses de pommes c'est très c'est très, très rigolo quoi et je vais dans des endroits incroyables quoi où vous avez encore le, le, le poêle à bois au milieu du bistrot euh, le café à un euro le premier après c'est gratuit le, le le premier qui va acheter 20 croissants et qui distribue à tout le monde. Enfin, voilà, un truc, c ça, ça paraît de la science-fiction aujourd'hui, mais ça existe encore. Plus pour longtemps, mais ça existe. Ouais. rion mess voilà. Si vous allez au, au marché de rion Esmontagne, montagne c'est quand même quelque chose. Quoi. <rire> en tout cas, vous nous embarquez dans votre univers à chaque fois et c'est un vrai plaisir de vous écouter. Euh, merci beaucoup, Franck Bouisse, d'être venu nous voir pour, euh, pour Pure Sang et euh, à bientôt pour l'Apreu Alors. <rire> merci à vous. C'est un plaisir. Oh you.